Mmh. Cette vidéo va sauver votre vie Connectez-vous et puis vous partagez avec quelqu'un mmh. Ne faites pas Ne faites pas la Pâque. Pour vous, c'est une excuse pour être au bas. C'est une excuse pour être en train de ne rien faire. Vous devez apprendre à sortir du conventionnel. Vous devez apprendre à sortir de ce que tout le monde fait. Quand vous arrivez à un moment de votre vie, tout le monde apprécie ce que vous faites. Vous êtes sur le mauvais chemin. Si tout le monde dit comme, « Oh, waouh, Réjocelyne, waouh. » Franchement, c'est que je suis sur le mauvais chemin. Donc, je suis là pour vous chauffer un peu. Donc, il y a des enfants qui font leur baptême, quoi, quoi, quoi, laisser à côté. Ce qui fait qu'il y a un peu de musique dans le background. Je vais vous donner des règles du succès. Et... Euh, J'ai beaucoup de témoignages. Je sais qu'il y a les bruits, mais vous m'entendez, hein Donc, euh, voilà. Vous avez il y a une fête ici à côté. Et vous connaissez le Cameroun. Donc, vous devez apprendre à développer un focus qui est au Parce que, peu importe où est-ce que vous en êtes maintenant, vous pouvez aller plus loin que ça. Une dame m'a appelé ce soir je décroche, elle me fait... Euh, elle me dit qu'elle a d'abord prié beaucoup pour que ce soit moi qui décroche son appel. Il dit, OK. Elle me dit... Et je me rappelle d'elle, parce que quand elle est venue pour que je la lave à Yaoundé, elle avait... Euh, elle avait un papier deux formats. Voici une des prières de quelqu'un. Elle avait deux formats remplis devant, derrière... Deux formats Elle avait une précision Dans ce qu'elle demandait Je veux tel marché Je veux me marier avec quelqu'un comme ça Je veux telle somme d'argent Je veux ceci d'ici, telle date Elle était spécifique Ça, ça fait peut-être un mois et demi hein, Six semaines comme ça, six à huit semaines Et là, je l'écoute, je l'écoute, je dis Je lui ai même demandé d'ailleurs de photocopier ça ou de prendre une photo et m'envoyer sur WhatsApp ses intentions parce qu'elle était tellement spécifique ça, ça m'a marqué Donc, elle m'appelle aujourd'hui, elle me dit que tu peux pas imaginer ce qui a se passé et son énergie était tellement high, elle était tellement elle était toute excitée elle me dit après que tu m'es lavé j'ai la Première chose que j'ai arrêté de faire, j'ai arrêté de prier contre l'esprit de contre le voile euh, sur le visage, contre l'esprit de dépression. Parce que Eric, un matin, elle, déclarer, elle dit matin s'est levé, qu'elle voulait déclarer, dit Oh, j'enlève tout voile sur mon visage. L'esprit lui dit Mais on a le voile est déjà enlevé. Pourquoi tu passes le temps enlever un voile qui est parti, Déclare maintenant que tu es belle, déclare que tu as la faveur, déclare que tu dit à partir de ce matin-là. La changé. ok. Elle me dit, qu'elle a commencé à déclarer à nouveau Quelques jours plus tard On lui avait donné le numéro d'un monsieur Elle avait ça dans son téléphone hein? Mais elle n'avait jamais eu le courage De le contacter Elle dit qu'elle appelle le monsieur Elle lui dit Je veux te voir C'est une personnalité hein? C'est une personnalité Il lui dit Qu'est-ce que, que c'est pourquoi? Elle, dit, elle a, apparemment, elle a dit, c'est un, un truc personnel. Mais le courage qu'elle avait, je crois que c'est ça qui a incité le monsieur à dire Je veux te rencontrer. Garde du corps, ceci, cela. Elle arrive dans son bureau, 15 minutes avant le rendez-vous. Elle, elle arrive, elle entre. Elle attend. Quand il la reçoit, elle dit que la faveur qu'elle a eue avec cet homme, qu'elle est venue que je la lave il y a 6 semaines, elle dormait. Soit dans une petite chambre, soit dommée sur le canapé de quelqu'un. Je ne me rappelle plus trop bien de cette partie de son témoignage. Mais je crois qu'elle était dans une petite chambre. Et elle devait tellement se casser pour payer sa propre pension, qui est de 1 million l'année. Elle-même. Et elle a deux enfants qui ont bac, passé le bac. C'est une femme qui, a, qui est âgée. Ce n'est pas une cocorico de 28 ans. Là, voilà. Alors... Elle me dit aujourd'hui que, à l'heure où elle me parle, elle est logée dans un appartement de 150 000, qu'on a payé un an. On a meublé sa maison à 4 millions de francs CFA. Son école, il restait 700 000 qu'elle devait payer. Il a payé. Il a pris les dossiers de ses enfants. Il va les placer dans de grandes écoles. elle dit que tu sais quoi ma reine, je ne peux même pas donc laisse, elle dit avant que laisse que j'ai ton cadeau ici là elle dit que ne te dérange même pas, ce n'est même pas vos cadeaux qui m'importent je veux que vous puissiez découvrir ce qu'il y a en vous tu es assise actuellement là, c'est quelqu'un qui paie ton loyer peut-être tu es dans une petite maison une petite chambre de 20 000 ou bien un petit appartement de 50 000 ça c'est 6 semaines 6 hein, semaines, parce que ça fait au moins 6 semaines que je ne peux pas passer à Yondé Et là, elle me dit, mamie, que quand je garde du corps, quand je parle, même pour... elle me... Ouais. Et là, elle me dit, tu sais, quand tu parles, elle me dit que je sais qu'il y a des gens qui te regardent seulement comme la télé, comme tu dis souvent. Mais il y a quelques personnes qui écoutent ce que tu dis. Et qui prennent ça à cœur. Et ça devient pour eux un mode de vie. Elle m'a dit qu'elle a mangé le don jusqu'à sa langue, sa langue voulait seulement quitter. Et même jusqu'à présent, elle continue. Et c'est là qu'elle dit que, comme tu dis souvent, tu vas faire des conférences, on va venir avec les Cayennes et les Ferrari, que oui, moi j'ai confiance, que je vais venir aux conférences là. Écoutez, je ne suis, suis pas une page de Facebook comme, comme les autres. Et si vous avez me regarder comme la télé, désabonnez-vous, partez. On est en train de parler de votre vie qui peut changer du jour au lendemain. Est-ce que vous avez qu'il peut-être 10 personnes, 10% d'entre vous, qui se lavent avec le sel Et Chaque soir, vous sur, je suis sur votre téléphone, je parle. Tant que vous n'arrivez pas à un niveau où vous dormez avec mes vidéos, tu mets sa joue, sa joue, tu te réveilles, tu te à 2h, c'est ma voix qui est en train de parler. Ce que vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas encore commencé. Vous n'êtes pas encore désespéré de votre vie. Vous n'êtes pas encore désespéré de votre vie. Ce que vous ne serez pas euh, en train de manger les œufs de Pâques, les œufs c'est quoi Est-ce que vous savez qu'on vous a vendu le rêve tes rêves s'arrêtent quand tu commences à t'établir, quand tu dis « Oh oui, allons à la fête allons allons chez des amis pour le week-end allons tu, tu perds la vision du futur quand tu deviens trop confortable maintenant voilà j'ai ma petite maison j'ai ma femme, on va se marier ben bien, on va voir un enfant, c'est tout. C'est le début de la fin de ta vie. C'est le début de la fin de ta vie. Arrêtez-vous, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques-là. Je n'aime pas ce qui est conventionnel. Noël, euh, Pâques, euh, quoi encore Toutes vos fêtes-là. Qu'est-ce que le lapin et les œufs ont à voir avec Pâques hmm? Je vais seulement m'arrêter là. Je vais donc vous partager mes règles du succès. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui, en deux semaines, en m'écoutant, leur vie change. Il y a des gens qui tombent sur ma page. En un mois. J'ai un jeune homme de 21 ans qui a témoigné aujourd'hui, qu'on a fait le service. À un moment, -là, on a commencé à faire les témoignages. Il faisait la moto, hein il vient l'acheter le kit de 50 000 le jour où il est arrivé ici qu'on s'est dit que mince l'enfant c'est là tu fais la moto tu prends 50 000 tu viens premier jour d'abri il fait 25 000 il vient s'asseoir que je le consulte il dit mais tu as quel âge il me dit j'ai 21 ans après il prend le kit de déblocage 10 jours après il vient pour le kit, fonda, le kit, le kit de commerce c'est aujourd'hui qu'il a fait son témoignage complet il dit quand il a pris les kits là, il a commencé à utiliser. Ce qu'il gagnait en un mois, il a commencé à gagner en une semaine. L'ouverture d'esprit. Vous êtes trop confortable. Je vous emmène dans quelque chose qui est comme les escaliers. Si j'ai pu monter deux marches en un jour. Pourquoi m'arrêter à la deuxième marche? Pourquoi ne pas monter deux marches chaque jour? Si je continue constamment et avec persistance, dans dix jours, je serai à la vingtième marche. Dans vingt jours, je serai à la 200e, à la quarantième marche. pardon. Votre problème, c'est que vous vous arrêtez. Vous écoutez ce que je dis. Après, ah, il faut vous arrêter. Je vous ai dit l'autre jour que j'ai une maman qui a payé, la, elle a payé sa dîme. Pendant trois mois, elle payait 1500 de dîme. L'autre jour, elle me donnait 28 500 de dîme. 28 500 de dîme. Et quand elle paye cette dîme-là en priant, je dis que Seigneur, si tu as pu faire quelque chose de 1500 à 28 500 en trois mois. Seigneur, fais quelque chose de 28 500, elle monte encore même à 40 000. Vous vous arrêtez. C'est votre erreur. Règle numéro 1 du succès. Qui est là? Pardon? Tu es rentré où? Tu pas à la maison là Tu n'es pas à la maison Eric a à la maison Mais appelle là alors Vous devez... L'erreur que vous pouvez faire, c'est de vous arrêter. Donc je vous introduis maintenant mes règles de succès c'est mon livre à moi hein. c'est mon c'est ma bible que je vais écrire règle numéro 1 je n'ai pas de repos jusqu'à ce que je gagne je n'ai pas de repos jusqu'à ce que je gagne tant que je ne gagne pas je ne m'arrête pas tu es arrivé dans le pays où tu es là tu avais des rêves tu étais là ah cinq ans plus tard tu es assise depuis trois ans, tu es sur le même salaire. Tu as laissé tous tes objectifs que tu avais. Tu es en train de faire une grande erreur. Règle numéro 2, tu dois te mettre la pression tous les jours. N'attends pas que la vie vienne te mettre la pression. Et écoutez bien. J'ai les jours où je me réveille, je me dis, si quelqu'un vient me dire, on me kidnappe. Ou si on vient me dire, si tu n'as pas 100 millions, dans trois semaines, tu vas mourir. Je suis sûr que je vais partir, Je vais. même s'il faut que je coupe, je ne sais pas quoi, je vais créer 100 millions. Tu sais, parfois je suis... <coughs> voilà la fête, non, voilà la fête. J'observe, il y a des gens qui m'ont invité hier et aujourd'hui, même la fête qui est là, on m'a invité. Quand je vois comment les gens, tu vas voir quelqu'un dans la vie de chaque jour. Il va te dire, je n'ai pas l'argent. Ouais, je n'ai pas l'argent, je souffre. Il va organiser la fête pour faire plaisir aux gens. Quand tu vas venir voir ce qu'il dépense dans la fête là, tu dis, mais est-ce que ça a du sens Tu vis sur 50 000 le mois. Tu organises une fête où tu vas dépenser 250 000 pour nourrir les gens. Est-ce que c'est normal? Non, dites-moi vous-même. Et ce sont des choses comme ça qui vous font. Ça vous... Tu commences quelque chose, tu préfères investir pour que les gens voient. On dit que vraiment sa fête était bien, oh mais franchement, hmm. le lendemain tu ne pas dans le même boulot, tu cherches encore l'argent, tu t en, t en demandes de, tra de transport aux gens, votre problème c'est que vous ne savez pas comment vous mettre la pression. Tu peux aller prendre la pression. Oh non, il faut que la fête-là soit grandiose. Il faut que la fête là soit comme ça. Il faut que, il faut que, hein, hein, hein. Si tu aurais pu te mettre la pression pour construire ton business, les 250 000, là, tu aurais pu aller chercher 250 000. Tu lances un business avec. Les 250 000 à te donné chaque mois en extra, 50 000. Maintenant, avec ton travail et le business à côté, tu as 100 000 mois. votre problème, c'est que vous réfléchissez très you're short-sighted la vision n'est pas loin règle numéro 3 le succès ne sois pas confortable ne sois pas confortable ne sois pas confortable Bon, voilà, j'ai ma petite maison, j'ai ma voiture, j'ai mon boulot, on me fait 5000 dollars le mois. Ça va. Mais 15 prochaines années, je vais rester sur le même salaire. Tu te tues. Tu es en train de tuer ton succès. Le succès ne viendra pas par hasard sur toi. Ça ne va pas tomber par hasard. On va dire Oh, j'ai oh, cogné mon pied sur 20 millions. Oh, oh my God Je, Oh, vous, vous avez perdu la clé de votre de votre immeuble Vous me donnez votre immeuble Oh, oh my God L'ambassade des états unis m'a contacté. Je n'ai jamais déposé mon visa, mon, mon, mon passeport là-bas hein. Mais ils m'ont demandé de venir avec mon passeport et me mettre le visa You have to go for it C'est toi qui dois poursuivre la chose J'arrive quelque part, on me dit que voici la personne, voilà la personne la plus riche ici. Voilà l'immeuble le plus cher de la ville. Voilà le vin le plus cher. Voilà la boîte de nuit la plus chère. J'aime le mot là. Parce que pour moi, ça devient un objectif. Et OK. Les appartements les plus chers de la ville, si c'est 5000 dollars le mois. Hein. D'accord. Super. Donnez-moi trois mois, je vais vivre là-bas. Je vais vivre dans l'immeuble là. Je vais voir le feeling que ça fait. L'ancien a construit limmeuble si Il a construit ça à 500 millions de francs c'est pas D'accord. Super. Donnez-moi deux ans. Donnez-moi deux ans. Give me two years. I'll make it one. Tu as un objectif déjà. 500 millions. Est-ce que vous savez que 500 millions... Si tu fais un million la semaine... Non, non, c'est même... Si tu fais un million le jour... En un an, tu as 300 millions déjà... Ha, ha, Le guet on vous a piégé... 500 millions... dites seulement que je cartonne, je ne me repose pas... Pendant deux ans... Je travaille 300 jours l'année... La, la, la, chaque jour, je dois cartonner et avoir 1 million que je dépose de côté. Et je ne touche pas. Donc je dois produire au moins 3 à 4 millions le jour pour pouvoir mettre un de côté et que mes affaires tournent. Tu fais ça pendant 300 jours, tu as 300 millions de francs CFA de côté. Tu payes ta maison. Ta maison de 500 000 euros est payée. Vous avez besoin des grandes idées que ça touche à ta tête. Toutes les personnes qui ont fait les grandes choses dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville Ils avaient des objectifs clairs Ils avaient une vision Je veux pas être pertinent monsieur photos Je cherche pas la pertinence Je veux les actes Je suis trop à la télé pour vous ah, elle parle encore, elle est encore en direct Oh, oh oui c'est vrai, c'est vrai Tu Repas demain 50 000 le mois. Tu n'as pas honte. 50 000 le mois. 100 000 le mois. Pendant que les gens se font 20 millions le mois. Gars. Non, non, non, non. Vous dormez. Règle de succès numéro 4. Venant de moi. Qu'on ne puisse pas vous prédire. Be unpredictable. Soyez prendre de plein de surprises. Qu'on ne puisse pas voir tes mouvements. C'est généralement votre famille qui peut vous coincer comme ça. Oh non, Jocelyne a un cœur doux. Oh non, non, non, son cœur. Non, elle va accepter, va accepter. Va la voir, tu lui dis. Va la voir, tu lui demandes. Oui, oui, va lui demander, elle va accepter. Il arrive, tu ne le reçois même pas. Tes employés sont confortables. Ah non non, elle va elle va elle va, elle va, faire, elle va rien faire, elle va rien faire. Elle va rien faire. Elle va rien faire. Tu les renvoies tous, tu remets une nouvelle équipe la semaine qui suit. Ils sont choqués. Que... Euh, mais, pour, pour, comment est-ce qu'elle a pu faire ça Qu'on ne puisse pas vous prédire, qu'on ne puisse pas rester comme ça, on dit que Non non non non non Non non! C'est parce qu'on vous pompe vous scéner, vos ex vous scène. Moi, c'est que c'est fait comme ça. Il suffit que lui envoie les fleurs. Je lui envoie un petit message. Je lui dis qu'elle aime. Elle fond directement. Elle vient toquer à ma porte. F you. La femme que tu as connue, elle a changé. Elle a disparu. Vous devez mourir pour renaître. L'ancien vous doit mourir. Avec les sentiments que l'ancien avait Quand vous parlez de naître le nouveau Vous croyez que c'est quoi Ce n'est pas dit Jésus, Jésus je accepte. The old you has to die Tu meurs totalement Mais je suis ton ami non Tu n'as pas le boulot pour moi Je fais le business Tu as quelle compétence à mettre sur la table Parce que si elle te prend comme tu l'as Demain tu vas me faire le chantage Ça tu vas piquer dans mes poches tu vas te retourner mon staff contre moi. Qu'on ne puisse pas anticiper vos mouvements. Be unpredictable. Ça, c'est ma règle numéro 4 du succès. Règle numéro 5. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi, quand tu partais, tu te demandais l'argent aux gens. On t'insultait. En venant t'offrir une bière, on t'insultait avec la bière. Il disait qu'un jour je serai aussi. One day, one day, one day. Partagez mon direct si vous êtes intéressé. Si vous n'êtes pas intéressé, ne partagez pas, sortez de mon direct. m'en fous. Parfois vous oubliez trop vite. Tu oublies. Tu as dormi sur le canapé de quelqu'un pendant un an. Oh. Tu as conçu l'Empire d'un homme avec lui. Quels ans plus tard, il te met à la porte avec les enfants. Tu oublies. Oh my gosh. you oh, Je dois te fouetter un peu. Rappelle-toi. Ma souffrance, c'est mon carburant. Je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas d'où je viens. Je, je pardonne, mais je n'oublie pas. Oui, oui, oui, oui, tu as piqué dans mes poches, tu m'as exploité, tu m'as fait les enfants, tu es parti, tu m'as laissé à terre. La maison qu'on a construite ensemble, tu m'as laissé, tu m'as chassé. Maintenant que je suis remonté, cinq ans plus tard, tu reviens, tu dis je suis le père de tes enfants. Ah oui, oui, oui. ce n'est que ton titre. Ce n'est que ton titre là-bas Le père de mes enfants Ou encore mon ex Vous avez des patrons qui vous ont fait des promesses Travaille pour moi deux ans Je vais te donner l'argent, je vais ouvrir ta part Tu t'investis à 1000% Travaille, je vais, je vais t'envoyer à l'étranger Qu'est-ce que vous n'avez pas fait Bon, moi j'en ai des histoires hein. pour moi. Je me rappelle toujours de là où je viens. I just, ah, je peux même pas oublier. Je peux pas oublier. Mm -mm. Non, non, non, je peux pas. C'est bien ça. Si, si, faut avancer. C'est mon boulot. Je suis là pour vous. Vous allez avancer parce que moi-même je ne dors pas. On ne me laisse pas tranquille. Je dois vous pousser pour que vous avancez Tu dois te rappeler quand tu es parti, tu as demandé un endroit pour dormir. Parce qu'on t'a mis dehors à minuit. Après t'avoir tapé. On t'a insulté que tu ne vas jamais réussir. Tu ne seras jamais rien. Sans moi, tu ne seras rien. Les belles familles qui vous ont insulté, on pas te doter après on te jette. Tu n'arrives pas à croire que ces gens qui sont venus sourire, sourire, danser pour venir prendre ta main. Demain, ils te jettent. Oh, heaven, no. I'm not forgetting. Ça fait que quand quelqu'un vient, il dit Mais attends, tu te retires à 15 000 dollars le mois. Mais, quand, mais tu veux Tu dis non, non, non, non, non. Non. Je dois acheter toutes les voitures de tous mes ex. Je range ça dans mes parkings. Je dois construire même cet immeuble acheter mon projet ça c'est rien this is nothing ce que tu vois le succès que tu vois maintenant là ça c'est du passé ça j'ai rêvé ça ça fait quatre, ça fait quatre semaines ça j'ai rêvé ça ça fait quatre semaines donc tu peux même dire m'arrêter parce que je dois rêver ce que je dois produire dans quatre semaines that's how we live Rappelez-vous d'où vous venez. Tu pars, tu déposes l'enfant chez la nounou. Tu cours, tu pars à l'école. Tu finis, tu reviens chercher l'enfant. Vous courez sous le froid. Oh, vous attendez le bus. Vous ça là. Où? ah, Après, oh. ils ont pris tout ton argent. C'est que, que tu as économisé le temps là. On a pris. Oh. Vous m'avez donné la rage pour produire encore plus. Je sais maintenant que je n'ai pas besoin de travailler avec ma famille. Tout l'argent que vous avez pris là. Il y a même d'autres pays où vous pas investir. Vous n'avez pas besoin d'investir forcément au Cameroun. Parce qu'il y en a parmi vous, vous travaillez dur. Vous êtes des bosseurs. Tu as essayé de construire ton hôtel au Cameroun, ça n'a pas marché. Va construire l'hôtel à Abidjan. Va construire l'hôtel ailleurs. Tu vas voir comment en 6 mois, tu vas faire ce que tu as essayé de faire ici en 6 ans. Ton argent, tes 20 000 dollars qui sont dans le compte là Que tu as économisé Pense, think better Rappelle-toi d'où tu viens Yes Rappelle-toi des douleurs Toutes les douleurs qu'on a mis sur toi Foyer ou abuser On te tapait dessus Quand tu étais petit on te menaçait Ça reste dans ta tête C'est ça qui te motive Premièrement je ne veux pas repartir là-bas je te disais à mes petite frères ce matin que On m'a trop manqué de respect dans ce pays Trop Pour que je ne réussisse pas Les femmes, vous savez ce que c'est que quand tu es une femme Et que tu n'as pas l'argent J'ai pas besoin de vous dire Quand tu es une femme, tu es belle Tu n'as pas l'argent Tu as cherché le problème, tu mis sur toi You just look for trouble hey, Une belle fille comme toi, je vais te situer non belle fille comme toi, viens d'avoir mon hôtel qu'est-ce que tu n'as pas déjà entendu quand tu sautes de là, tu dis It won't happen to me again. ça ne va plus m'arriver règle numéro 6 du succès selon la reine Jocelyne vise encore plus loin tout ce que tu vois est possible. Si tu vois que quelqu'un qui te dit, j'ai acheté une voiture à 100 millions de francs CFA. Et tu le vois devant toi, quand tu peux le toucher. Quand tu peux le toucher comme ça. Toi aussi, tu peux acheter la voiture à 100 millions. Si pour, pour ça c'est moi, hein. Si je te vois, si ça je vois déjà ça. Ou bien si l'idée entre dans ma tête, c'est possible. Pour moi, c'est seulement question de temps. Question de temps. Just give me some time, baby. Give me some time. I'll show you. Et votre problème, c'est ça. Quand vous voyez comme ça, ce c'est même pas Ah ah, c'est seulement, seulement les gens, les blancs qui peuvent faire ça. Ah, c'est seulement les... Non. Règle numéro 7. Lève-toi toujours après avoir échoué. En fait, il n'y a pas d'échec. Tu échoues quand tu as décidé de t'arrêter. Peut-être qu'à l'heure où je te parle, tu as 5000 francs dans ton compte Orange Money. C'est tout ce que tu as sur la terre. Tu as fait faillite. Look. Relève-toi. Ramasse-toi du sol là. Parle-toi à toi-même. Josué 1, verset 6, 7, 8 et 9. Josué, lève-toi. C'est avant que tu atteignes 20 millions le mois. Quand tu vas remonter, tu seras dans 50 millions le mois. Ça, c'est moi là-bas. Peu importe d'où je tombe, je sais que quand il veut me lever, je vais aller plus haut que ça. Donc, pendant que je suis dans la dépression, pendant que ça me casser la tête, il dit que non, je vais, je vais me lever encore plus, plus fort que ça. En fait, tu arrives à un moment où tu, tu tombes rapidement tu te lèves vite. Genre, tu fais un investissement. Il y a des jours où je perds un million, 2 millions. <rire> en une journée, hein. Avant, quand je pédé ce genre de somme là je pouvais prendre six mois pour me, pour me relever. Non, le lendemain, je suis encore debout. Pam, pam, pam, pam, je relance, tac. Je relance Si j'investis là-bas, c'est comme ça. That's how it goes. Règle numéro 8. N'accepte le chantage de personne. Écoute bien. J'ai dit que ma Bible, c'est qu'elle écrit là, c'est trop. Ça, c'est ma Bible. La Bible de la réussite selon réunion N'accepte le chantage de personne. Voilà, je vais faire comment Je n'ai pas les papiers. Je dois accepter, non. Je n'ai pas le choix. Je suis bloqué ici. Si je ne fais pas, ça va faire comment je Te voilà, bloqué là-bas. J'ai les enfants. Si il n'accepte pas le boulot, ça va faire comment Tu parles de quoi N'accepte le chantage. D'aucun gouvernement, d'aucun être humain, d'aucun homme ni de femme. Parce que l'ennemi se nourrit de ta peur. Et moi, généralement, quand j'ai peur de quelque chose, je m'assois, je visualise toute la chose du dé Donc, OK. Si j'ai peur que mon, mon mari me trompe, il va m'asseoir, il va visualiser. OK, s'il si me trompe, OK, trompe-moi alors, oui, d'accord. Voilà, j'avais peur que je tombe sur le message d'une femme Ok, voilà, j'ai vu le message Je vois, ça me fait mal Je pleure Je te demande, tu manques, tu me dis non C'était pas ça, nanana Après tu l'appelles encore tu, tu te réconcilies avec elle Après, tu, tu... le pire qui peut arriver c'est quoi C'est que tu me quittes, tu peux rester avec elle Je vois tout ça dans ma tête Après je me tourne dans le film, je me regarde Je dis, est-ce que tu es morte est-ce que ça t'a tué? J'ai dit non. Dans mon film, il est parti, il m'a laissé. Euh, il a préféré une autre femme. Je, je suis couchée, je dors, j'ai un peu pleuré. Mais ça va. Si vous n'affrontez pas vos peurs, vos peurs vont continuer à vous bloquer et vous hanter. Tu as peur qu'on te rapatrie, non? Assois-toi, tu visualises comment on te rapatrie. Tu arrives au pays, est-ce que tu meurs Vous croyez que quand on touche la tête du Cameroun, on meurt Vous pensez que quand on touche la tête du Cameroun, on meurt as Assois-toi aujourd'hui. Vois ta peur, la voix. Fais face à vos démons. que vous n'aurez plus peur de quelque chose. On va plus faire le chantage. Ah, je reste ici, je n'ai pas le choix. Pff. Mais après, par la dernière fois, je dis, je n'ai pas le choix. J'aménage chez toi, tu me fais chier. Pouf, je suis parti. Je commence à sortir avec toi, tu me fais chier. Pouf, je suis piqué. Quoi Qu'est-ce que les gens vont dire Il faut faire la face, non. Il faut que les gens, moi, il faut que les gens voient qu'on est heureux ensemble. Babe, on voit. Ça se, on, sait, on sait tous les deux qu'on est peureux. Peu ne fais pas le chantage. Tu sais qui te ralentit. Tu fais les efforts, tu le poules, tu le tires toujours avec ton argent. Tu le tires avec tes encouragements. Tu fais tout. Dès que tu le laisses un peu comme ça, va, pioup, il est reparti encore, il est tombé en C'est tu sais quoi? Tu as sur toi un fardeau. Tu as un fardeau sur ton pied. C'est pour ça que tu n'avances pas à ce tu visualises vous arrêtez la relation, il est parti tu es seul et puis quoi tu meurs les femmes qui sont seules meurent les gens qui sont seules meurent Règle de succès numéro 9 de la part de la reine Jocelyne ne laisse aucun locataire dans ta tête si tu ne payes pas le loyer en français plus facile. Ne prends pas d'offense de quelqu'un. Pardonne aussi rapidement que tu respires. Écoutez, hein? voici votre forteresse. Voici votre Alcatraz. Voici votre tout ici. Tout est là-dedans. Là. Quand tu tombes, tu tombes ici-dedans. Quand tu ne veux pas pardonner, ça commence ici-dedans. Donc, ce que tu fais, c'est quoi? Tu décides. Et dis bien, tu décides. Tu es venu, tu as pris, tu as, tu as fait faux banque, tu as pris mes 1 million, tu es parti avec. Super, je n'ai pas un mois à passer au commissariat pour te porter plainte. Parce que les 1 million là, je les refais demain. Oh, il m'a fait du mal. Je les déteste. Comment il a pu me faire ça? Non, non, non. Pardonne le gringo, tu le laisses partir. Je te bénis. Bye. Ne prends pas d'offense. Ça occupe de l'espace dans ta tête et dans ton cœur. Parce qu'on attire avec l'émotion. Quand tu mets le cœur, quand tu mets tous tes poumons sur tes choses, quand tu fais tes déclarations avec le, le don le matin, je reçois ça, je prends, ouais, je prends ça. Tes émotions, ce n'est pas pour haïr quelqu'un. Tu n'as pas le temps pour ça. Ça te coûte de l'énergie et de l'argent. Oh, règle numéro 10. Oh, l'autre aussi est sucré. Comme la pina colada. N'accepte les louanges de personne. Les louanges, c'est comme un poison. Oh, waouh! Waouh, Jocelyne, tu as compris tout ça? Oh, oh, franchement. Bravo, je suis fière de toi. Je suis tellement fière de toi, tu sais. Waouh. Franchement, tu es la meilleure. Tu es la plus belle. Tu es la. Gignignère. What? Oh non. Ne reste pas dans le village là. Le village louange. Mm -mm. Mm -mm. Je ne veux pas savoir si c'est facile ou pas. Je m'en fous de ça. Continue à, à mettre vos messages, c'est pas facile, elle va vous bloquer. Pas de louange. Les gens qui te louent aujourd'hui, de qui tu prends ta force? Elle a dit que je suis belle Elle a dit que je suis forte Elle a dit que je suis intelligente Et, hmm, Demain Quand ils ne pourront plus Extorquer extor de l'argent de vous Ils vont vous descendre Sur le chat Faites très attention Ah, hein, La fille là hein? <rire> Ma pardon hey, pardon. Hey, pardon. Hey, pardon. Elle utilise les gens hey, pardon. Elle est trop égoïste Non elle là alors que hier, yeah. yeah, hier on te disait ah tu es là oh wow tu es tellement généreuse qu'est-ce que je serais sans toi franchement je t'admire tu es forte tu es vraiment tu es forte vous, me, vous savez I don't I don't take praises I don't take praises like I'm like what the heck is this I don't take it quand elle veut m'apprécier elle m'apprécie moi-même Jocelyne, you're doing good Jocelyne Wow Yes Ce qui fait que quand vous venez ajouter pour vous dessus là Ça fait comme l'eau sur le le, les plumes du canard Ça descend ça ne... Si je prends mes, mes louanges de vous Le jour où vous voudrez me descendre Je ne pourrai rien faire Donc règle numéro 10 N'acceptez pas les louanges des gens Et les louanges vont vous rendre confortable comme tu fais déjà mieux que 5 personnes de ta famille, comme la moyenne des gens de ta famille. Tu vas me oh waouh, franchement, je suis là mieux que lui. Ouais, ouais, ouais. Il faut que je me relaxe un peu, non Je peux déjà. Euh, non Tu ne fais que commencer. Règle <rire> numéro 11 du succès. Déclare tes rêves. C'est pour ça que le don est, très, le, le don est capital pour vous speak out your dreams je suis la plus grande prédicatrice, je suis la plus belle femme je suis la plus riche je suis la plus je... tu parles speak out vous vous a... tu vas t'habituer à entendre, à entendre tes objectifs dans tes oreilles parce qu'il y en a parmi vous êtes dans des relations que vous n'osez même pas dire quels sont vos objectifs à vos gars. Vous savez ça non Dès que tu commences à dire que ouais je veux faire ça, je veux faire ça. Tu attends d'abord un silence plat. Un silence plat. Je ne sais pas si le silence et le silence haut. <rire> ah, yeah. Il y a les consultations. Euh, je fais les, les appels vidéo pour les consultations. Je suis à Yaoundé mardi. Si je, je ne tomberai plus malade c'est fini. Je suis à Yaoundé mardi. Donc, Guinée équatoriale... Consultation en vidéo, tu ah. dis, ouais chérie, je, je, je veux qu'on ouvre tel truc là-bas. Tu vois, j'ai je je, je, économisé un peu d'argent pour acheter mon. Je vais lancer maintenant mon. Je vais vendre mes mèches. Tu entends le silence plat, ah, chérie. Bon gars, tes rêves là, garde ça pour toi. Va dire ça dans ta douche à 4h35 le matin. Speak them out. Parle. Déclare. Je souhaite vous donner les règles du succès selon l'évangile, selon, selon Saint Jocelyne. Règle numéro 12. Sois prête à changer les plans, à ajuster tes plans rapidement. Il ne faut pas être figé dans tes plans. Ouais, si ce n'est pas comme ça, non, vraiment. Si c'est Non, non, moi j'avais prévu de faire ça. Non. Quand ça ne donne pas, pendant qu'on est en train d'annoncer que ça ne donne pas, que tu en as trouvé un autre plan B, plan C, plan D, plan Z. Après Z, tu crées encore les lettres. Vous comprenez Tu dois toujours avoir un autre plan. Et sois prêt à changer et t'adapter au nouveau plan. Malheureusement, pour les, cho les choisis qui veulent avancer, ce sera très difficile pour vous d'être en relation. Parce que quand vous écoutez ce que je vous dis, et que vous n'êtes pas en phase avec votre partenaire, même si vous deux vous écoutez ensemble, ce sera très difficile. Ce sera très difficile. Donc, à un moment, vous allez devoir choisir. C'est une parenthèse. Vous allez choisir. Très peu de relations. Sont faites de deux personnes qui sont en face, qui vibrent en face. Like. Tu parles, allez, sautons, je suis allé là-bas, j'ai visité, c'est bien. Il faut qu'on ouvre un magasin là-bas. Chérie, ah non, non, tu penses pas que. Non, chérie, non, quand même. Euh, non, mais bah, voilà, euh, euh, il te boude pendant deux semaines ou bien il te boude pendant deux semaines. Tu, tu l'as encore la forcément. c'est ma. Elle traîne du pas. Alors qu'elle va aller gérer une que de l'autre côté. Toi, tu gères ici. Tu, parenthèse, je vais m'attarder beaucoup là-dessus. Un jour, je vais parler de ça. Règle de succès numéro 13. Je vais d'abord relire tous les autres règles de succès avant de lire la 13 et 14. Donc règle numéro 1. Je ne me repose pas tant que je n'ai pas gagné. Règle numéro 2, je dois me mettre la pression tous les jours. Règle numéro 3. Ne deviens pas confortable. Il ne reste pas quelque part, tu commences à t'étendre. Tu dis. Ah, Uh, yes, Costa Rica Let's nope. mm -mm. Ne sois pas confortable Règle numéro 4 Sois toujours quelqu'un qui peut surprendre les gens Sois imprévisible Règle numéro 5 Rappelle-toi d'où tu viens Les douleurs que tu as ressenties Le rejet Tout ce qui constitue une fondation Si bien que ça te donne la motivation pour que tu avances Rappelle-toi Règle numéro 6 vise toujours loin. Si tu vois, tu peux. Tu vois quelque chose ou bien si l'idée entre dans ta tête, tu peux. Tu peux. Règle numéro 7. Quand tu tombes, relève-toi, tu avances. Ne t'arrête jamais. Tu tombes, lève-toi. Tu tombes, lève-toi. Essaye encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on te mette sur la terre. Règle numéro 8 N'accepte le, ch le chantage de personne N'accepte la merde de personne que Personne, personne n'est ton Dieu Que personne ne te fasse du chantage Et si pour l'instant te fait On te fait du chantage Sam and no <rire> I'm more than that I have a lot of testosterone you know. Règle numéro 8 Qu'on ne te fasse pas de chantage et si pour l'instant tu es sous le chantage, tu dois avoir une stratégie pour sortir de là. Tu dois avoir une stratégie. Tu dois être smart. Tu dois être smart. Tu arrives quelque part comme ça, là, tu penses vite. Pense vite. Fast. Pink, fast. L'argent. L'argent là. Ça ne dure pas pour venir. C'est comme ça là. Ça, ça ping. 20 millions dans le compte. C'est vite, vite, vite. Règle numéro 9. Ne reste pas sur les petites choses. Les faux problèmes. Ma barrière, ça a mis la poubelle dehors. Ma barrière, ça a mis les le... ménages de l'endroit Ne t'attarde pas sur les petits, petits trucs, les faux problèmes. Pardon, tu avances. Pardon, tu avances. Règle numéro 10. N'accepte les louanges de personne. Don't accept praises from nobody. Règle numéro 11, déclare tes rêves. Ne ferme pas ta bouche, parle. Choisis les bonnes personnes devant qui parler. S'il n'y a personne, toi-même, parle à toi-même devant. Tu n'as pas besoin de spectateurs. Malheureusement, le, le succès, Quand tu as, plus tu arrives au top, plus... The, the highest you go, the loneliest it becomes. Plus haut tu vas, plus tu vas devenir seul. Il y a des projets que tu ne vas même pas partager avec les gens. Ils vont seulement voir ce que tu as fait. On se rend compte que tu as acheté une nouvelle Mercedes. Zéro kilomètre au compteur. Tu nous as pas dit... Ok, c'est comment? C'est vous qui payez. C'est mon agent, non? Voilà. Règle numéro 12. Soyez prêt à changer vos plans rapidement. Quand un truc est imprévu, tu ajustes. Tu penses vite. Plan A, B, C, D, Z. Euh, euh, je, vais, je vais créer un alphabet. Je vais augmenter les, les lettres de l'alphabet là. Comme ça, on aura des plans. Mais il faut que j'augmente encore même 20 lettres sur ça. Règle numéro 13. Ah, C'est facile votre bonus. Faites confiance à votre direction intérieure. Vous avez une boussole en vous. Si jamais vous, vous écoutiez vous-même 50% du temps, oh Seigneur. Que vous seriez loin que vous seriez loin et je, je, je veux ouvrir un petit truc ici là tu en penses à quoi non tu penses à ce nom c'est un peu tôt tu, tu es une femme tu peux pas gérer ça non non non non non il faut d'abord que tu, tu non non non non tu sais prendre un bon du temps voilà J'aurais aurais pu ouvrir ça dans deux, cinq jours écoutez votre voix intérieure trust your inner gut vous ne vous faites pas confiance vous poterez écouter tout le monde sauf vous oh non, you fail yourself too much ton instinct te dit qu'arrête ça qu'est que le gars ici tu rentres le soir et te fait l'amour oh, ou c'est le genre d'amour que tu as encore vu oh. oh, te voilà encore non tu sais moi je vais pas quand même euh, laissez encore un peu pour faites confiance à votre intérieur très important très important ne doutez pas de vous don't second guess yourself vous êtes trop intelligent le truc c'est que si vous êtes encore de m'écouter il n'y a que les gens intelligents qui peuvent m'écouter longtemps parce que les gens que je parle j'ai une façon de parler là que si tu ne vis pas pareil, tu ne vas, vas pas rester longtemps à côté de moi. Tu ne vas pas m'écouter longtemps. À un moment, tu vas trouver que ce que je dis n'a pas de sens. Voilà le bonus final, la crème de la crème. Bon, ok, il ne faut pas que je sois distraite, ok Le chemin va toujours apparaître il y a quelque chose que tu as envie de faire depuis et tu ne sais pas comment comment est-ce que c'est possible tout ce que tu sais c'est que tu as l'étape 1 et 2 l'esprit te dit bouge move tu dis ah, je ne peux pas je... Saute. les ailes vont apparaître sur, tes, sur, ton, sur tes, tes épaules jump your wings will come out I'm telling you you are your only you you are your own enemy because you allow people to downgrade you Il y en a parmi vous, vous êtes de bons chanteurs. Vous n'avez jamais osé prendre 100 000 en studio dis a enregistré ma chanson. Vous croyez qui va le faire pour toi? Non, je vais... Je vais rencontrer un gars qui croit en moi. Personne ne va croire en toi. Écoutez la vidéo aussi, même trois fois, comme tu as dit là. Pendant 20 jours, écoute la vidéo aussi chaque matin. Enregistre sur ton téléphone, tu écoutes. Je voulais donner le témoignage d'une dame au début, non Elle avait le numéro de son gars là dans le téléphone. Hein? On lui avait donné ça un jour, elle n'a jamais osé appeler l'homme. Elle est venue à faire son lavage. Un courage est sorti d'elle. En fait, c'était déjà en elle, mais elle avait peur. Maintenant, toutes ces peurs-là se sont estompées. Elle ne me met pas encore le téléphone chez son numéro, elle appelle la personne. Que je veux te voir. Tu veux qu'elle entre dans le bureau là comme une reine Allez que gars, je dois donner à la femme ce qu'elle veut. Oh. <rire> Vous ne savez pas. Moi, l'une de mes plus grandes peurs, ce serait de mourir sans avoir fait tout ce que je peux. Toutes mes possibilités, sans avoir exploré mes possibilités. Je peux, aller, je peux aller à Hong Kong. Je peux aller. Je peux aller à Dubaï. Je peux aller like you know. On a des possibilités infinies. Mais tu es bloqué à Bafoussam depuis. Tu peux te lever, tu pars à Abidjan, tu t'installes. Tu peux te mettre ton visage, tu peux t'installer au Canada. Je veux explorer toutes mes possibilités. Je veux rester comme ça, je dis. Oh, J'ai envie, envie de faire du surf. Je vais, je surf. Euh, J'ai envie de... Je veux explorer mes possibilités. Ce soir, j'étais assez expéditive. Je passais parce que j'avais un message clair et concis, net, que je devais délivrer. Et ma mission était accomplie. Si vous voulez d'arriver, regardez cette vidéo encore. Regardez ça chaque jour pendant moins de 20 jours. J'ai donné ici la 14 règles du succès selon la reine Jocelyne. Appliquez ceci, vous allez voir. Votre vie va changer en 10 jours de la blague moi même je prends mon, mon propre médicament I take my own medicine ok il faut que parte à la fête danser non je peux pas passer une bonne soirée la vie n'a pas de limite c'est nous qui nous limitons c'est nous qui nous limitons c'est nous qui nous limitons et nous laissons les gens nous limiter. Nous laissons l'environnement nous limiter. Nous laissons la télé nous limiter. Nous laissons la famille nous limiter. Oh my God, je peux vous citer des... Adios.